Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, accompagné de mes ambassadeurs, des ambassadeurs Defitech, Luan, Anneline et Laurent. Merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est une belle et longue journée et on avait envie de tester. Euh la sous-videuse. La sous-videuse, voilà. Et d'aller peut-être un peu plus loin pour expliquer et aussi voir votre, votre toute première expérience oui. en tant que sous-videur, <rire> euh, <rire> amateur. Donc là on, va, là, on teste la Solis Prestige et on va essayer un peu de développer l'idée. Donc tout d'abord, est-ce que vous avez déjà eu le temps de vous en servir alors moi oui, mais vraiment juste pour mettre sous vide après avoir testé l'appareil à raclette, il nous restait du fromage et un peu de charcuterie et on a remis sous vide euh, le fromage et la charcuterie. Donc pour l'instant, le sous-vide tient bien. Minimum. Voilà. J'ai aussi euh, fait vraiment le, le minimum pour l'instant mais euh, je sais que ça peut faire d'autres choses donc euh, à développer. Donc moi j'ai mis sous vide euh, des macarons et des biscuits. Et ça a été Ça a été parce qu'il y a une fonction manuelle où la soufflerie, on, va, on peut vraiment doser euh, l'aspiration. Oui, ça on, va, ça on va montrer parce, oui, parce que, que c'est super. fais parce qu'il Non, c'est n'y Et alors, euh, la fonction marinade. Ah oui. Voilà, on peut mariner la viande. Il y a une fonction spéciale qui permet vraiment à ce que la marinade rentre bien dans, dans tous les euh, pores et toutes les <rire> cellules, les, les fibres de la viande. Ah bah alors on va commencer donc une mise sous vide c'est je pense que anne et Luan vont vont, vont s'y coller on a mis ah, voilà un peu des légumes pour vraiment voir si le sachet prend bien dedans donc allons-y on peut couper souder et aussi expliquer Luan pourquoi la fonction euh, manuelle t'a vraiment servi en fait avec tes avec <coughs> avec tes biscuits ça aurait été quoi la difficulté de ah, passer ici ah, sous le ça. voilà bon on va faire d'abord première fois. on va la couper non, sans te D'abord, tu coupes Ah oui, c'est ça. C'est là, ici. Voilà. Donc, voilà, on a coupé. Tout est intégré, c'est pratique. Donc, là, je, on va d'abord faire euh, la, la fonction automatique. Donc, la fonction automatique. Euh, tu dois. L'aspiration. Ah oui, il faut la souder d'abord. Hein. D'abord souder, voilà. Ouais. Alors, ouais, c'est juste le petit point le plus compliqué c'est qu'il ouais. faut vraiment bien l'entendre l'éclipser. Il ouais. faut voilà. vraiment appuyer dessus, je trouve. C'est pas toujours. Euh... Non, ça, c'est pas évident. Peut-être avec les deux pommes, ouais. Voilà. Voilà. On les a bien entendus, je pense. Hein. Oui. Ah, oui. Donc le cil. Euh... Manuel euh, cil. Voilà, bah, celui-là. Alors ça, ça ne sert qu'à souder. Okay Alors s'il y en a qui veulent éviter cette fonction-là, je pense qu'il y en a plusieurs, il existe des sachets tout faits. Hein. Ouais. Donc en trois parties, trois parties fermées, on met dedans. Mais évidemment, le rouleau est enclin dedans. Je le répète à chaque fois que je fais une vidéo sur, la, sur, la sous sur les sous-videuses euh, le gras, c'est l'ennemi. Que si vos sachets sont gras, c'est là qu'à soudure non. ou le, le vide ne se fera pas. Voilà, donc euh, il y a le petit bip, on sait que c'est fait, voilà, parfaitement soudé. Donc là. <rire> on ça On va mettre une carotte. Même, même deux trois pour voir si ça prend bien entre voilà, oui, eux. Et l'avantage du boulot, Thomas, c'est qu'on peut se, se régler la distance parfaite, voilà, et on prend la distance du, du sachet qu'il nous faut oui. sans avoir des grands sacs nous voilà. voilà, comme maintenant. Oui, mais voilà. <rire> je, je, en fait, j'ai je, je, je je bien vu mon regard, j'ai bien vu Ça va. Qu'est-ce qu'on va mettre sous vide voilà. Attends, il est où encore Il est ici. Non, non, non. Ah non, c'est ça, ça c'était le bac à récupérer le gras. Pardon. Ici. Hop là. Voilà. voilà. Et la première prise en main, est-ce que ça a été simple Parce que j'avais un peu montré, mais est-ce que... Vous avez eu facile à prendre en main ou est-ce que ça a été un peu la galère au début euh, avec ce genre de produit Pour moi, ça a été relativement facile, mais bizarrement, ça n'aspirait pas à fond. Donc est-ce que j'avais un sac justement trop grand par rapport aux aliments qu'il y avait dedans Voilà, ça c'est la première chose, exactement. Quand on lit le mode d'emploi de ce genre de choses. Normalement ça c'est même limite trop grand. Mais on peut essayer parce que comme ça on va faire un test en temps réel. on a vraiment mis la pire des choses, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir de l'air dedans. On va voir si ça va prendre et là, on peut, il va les resserrer. Donc on peut employer sur Vacuum Seal. Ça c'est l'automatique, on n'a rien à faire. Donc il va calculer lui-même ce qu'il y a dedans, il prend tout. Attends, excuse-moi, ah non on le fera après, vas-y, vas-y. Il va aspirer. Moi, je suis toujours surpris que ces produits-là, encore beaucoup de gens ignorent oui. que ça existe. Peut-être, C'est peut-être le prix des sachets qui pose problème. C'est le prix qui... Quand vous avez su le prix des sachets, 15, 16, 18 euros, ça a été un frein pour vous ou pas Non, parce que quand on voit l'utilité qu'on en a, c'est vrai que quand on n'y pense pas, on remet des, des, des légumes au frigo ou de la viande au frigo et à la fin, ben, on jette ces légumes parce qu'on ne les a pas utilisés ou on n'a pas utilisé cette viande. Donc moi j'ai trouvé le sous vide, je l'ai testé donc oh, avec ça. des produits fromage et charcuterie et ça dure bien longtemps en fait. Donc on... oui peut-être que le prix du rouleau à la base est un peu cher mais quand on voit le prix des aliments qu'on ne jette pas, c'est beaucoup plus pratique. Oui c'est vraiment, c est super bien mis sous vide. Là, par oui oui on peut acheter vraiment en gros. Oui. Et congelé sans problème. Voilà. Pour moi, la, la sous videuse, elle a, plusieurs, elle a plusieurs utilités. Un, conserver. Alors, le mm -hmm. plus bel exemple, c'est le parmesan, voilà, ou le fromage en général. On achète un gros bloc de parmesan, on le découpe en, en, en 6-7 et on le conserve. La congélation, pour moi, est importante. Elle évite les brûlures de congélation. Est-ce qu'on peut... Une chose que je vais montrer avant qu'on essaye le manuel, mm -hmm. l'aspiration manuelle, parce que tu expliquais pour tes oui. biscuits. Ceci, voilà. Ah oui. Ça. Alors, je vais vous expliquer une expérience personnelle. J'ai une fois sous-vidé des pastèques. Et en, manu... ah, en automatique. Très mauvaise idée. Parce Sous que la pastèque, pastèque <rire> se fait éclater et être complètement aspirée dans le produit au cas où vous devrez nettoyer ce genre de choses. Donc, voilà. Quand vous avez des choses fragiles, on peut peut-être essayer avec ça. Avec, avec, avec les légumes, je conseille vivement de... Ah, bon, Comment D'utiliser le manuel. On fait une petite quantité, alors et au niveau professionnel, tu as déjà sous-vidé des sauces toi, Tu sais faire autre chose que des... Que du... Alors moi, dans mon milieu professionnel, j'ai une grosse sous-videuse industrielle, mais qui coûte évidemment beaucoup plus cher. On a plus, on a plus de 2500 euros, mais on n'a pas la qualité, je trouve, des sacs Solis. Ouais. Parce que l'avantage du sac Solis, c'est qu'on peut cuisiner avec le sac Solis. Il accepte la cuisson aussi à basse température. Mmh. Oui, ça tu me disais un truc toi ça t'intéressait ce genre de choses pour une raison particulière ce genre de cuiseur oui, sous Oui, alors euh, à mon avis le cuiseur sous -vide, ça sera le prochain achat parce que je trouve que ça va très très bien avec celui-là parce que ça peut tempérer du chocolat. Oui, tout à fait, tout à fait. Chose tu que je tu ne sais pas. tu sais nous réexpliquer c'est quoi tempérer du chocolat et ça sert à quoi Alors souvent tempérer du chocolat ça sert à avoir un chocolat bien croquant et bien brillant qui ne fond pas en fait directement quand on le touche. Pour faire du tempérage du chocolat, il faut qu'il monte à un certain degré, qu'il redescende à un certain degré, puis on l'utilise à un certain degré. Donc souvent manuellement, c'est un peu contraignant. Lourd, oui. Et surtout, quand il doit rester à une certaine température, euh, quand on sort de la casserole, ben, elle redescend, donc il faut vite l'utiliser. Tandis qu'avec cette machine, on peut régler directement la température. Elle reste à bonne température, oh, oui. on peut utiliser quand on veut. Donc, oui. ça, Et c toi, Nine tu penses que même dans tes, dans tes recettes du dimanche, tu pourrais inclure, tu penses, des le, le sous-vide, tu penses que c'est des choses qui sont qui sont possibles Tu as des la, idées la, la déjà cuisson, de cuisson Non, je n'ai pas encore d'idées, mais oui, ça peut être quelque chose, enfin, euh, cuire de, de la viande à basse température après l'avoir euh, placé sous vide, oui, c'est quelque chose qui pourrait être marrant. Ouais, ouais, ouais. En fait, je sais que c'est quelque chose qui, est, qui fait peur aux gens, et qui fait peur énormément. Le, le, le, le sous vide, ça ne sert qu'à conserver, la machine coûte 200, coûte 200 euros, je ne vais faire que conserver non, si, si, alors si on ne s'en sert qu'à ça, donc Louane elle disait voilà tempérer du chocolat, pâtisserie, euh, congélation, conservation et surtout, et c'est là qu'on va le voir pendant que Louane fait ça, on va en fait, on a en fait euh, démarré ce matin des cuiseurs sous vide et ça je trouve que c'est l'avenir, j'en parle souvent, on a déjà tourné des vidéos à ce sujet là, euh, je ne sais pas alors où vous verrez cette vidéo si elle existe déjà mais cuire sous vide pour moi c'est l'avenir, donc en fait tout ce qu'on a fait, c'est mettre sous vide et on a mis que, donc on fait juste après, Luan va montrer le vacuum euh, comment, manuel oui. et, le, et, la, et la soudure manuelle. C'est celui-là Oui. oui ça. Alors ici, ça, ça permet de, de vraiment diriger. Ah. Tout doucement, parce que dès qu'on sent que les produits sont un peu fragiles, oui. on arrête. Voilà, donc ça veut dire que... Ah, tu, voilà, tu le fais vraiment le au toucher Au toucher et là... C'est pour euh, éviter ouais. de casser... Tout à fait, c'est ça. Parce que sinon tes macarons, tu fais même... Bah, tes coques de macarons ou les macarons complets, tu peux mettre... Tu les coques de mais... macarons. Ah, parce que les macarons complets, ils vont... Euh, ouais. J'ai pas encore testé, mais pourquoi pas Et t'as pas fait éclater la coque de macaron Non. Ils font bien à plat et euh, vraiment okay. tout doucement. Ah, voilà. voilà on fait, il faut les manger, c'est tout. <rire> <rire> un autre problème. À quoi ça. bon les conserver <rire> idée, Et après, on fait le manuel s'il, quoi. Voilà. voilà, ça c'est vraiment, alors moi j'ai fait des années que j'utilise ce genre de, de choses, j'ai eu d'autres marques de sous videuses et à un moment donné quand on faisait donc, le, plus le, le, le, le vacuum manuel, quand on appuyait sur le cil, l'air re rentrait dedans mais ne ah, fût-ce oui. qu'un filet d'air et c'était catastrophique quoi. Parce que quand vous stockez des, des denrées euh, onéreuses, comme du fromage, parce que maintenant le parmesan, le parmigiano reggiano c'est de l'or à hein, l'heure actuelle, c'est vraiment... Euh... Voilà, voilà. je rappelle plus de fois. Ah, mais voilà, on a... On a voilà. C'est vrai, quand on s'est encore, en encore tiré dessus, mais... Oui, j'aurais encore pu un petit peu appuyer mais c'est pour vraiment montrer qu'on gère comme on veut. Donc, imaginez ce qu'on a que... dessus. Voilà. C'est bien fait. Hein oui, c'est bien fait. Est-ce que vous connaissez déjà l'utilité de ce genre de pot Et en, en auriez-vous l'utilité Pour les soupes, je pense que pour les soupes, on peut mettre de la soupe dedans et l'inspirer. Euh... Mais moi, personnellement, je trouve que les pots sont chers. Voilà, j'ai ouais, regardé un okay. petit peu les, les, les prix des pots, je trouve que c'est quand même relativement cher. C'est cher, cher pour ce que c'est c'est cher oui, après, ça oui parce que je bah, comprends, c'est cher. Voilà. Voilà. Oui, ça prend de la place, mais bon, moi je gaspille malheureusement parfois de la soupe, oui. parce qu'on bah, fait en grosse quantité et puis euh, bah, voilà, après... Euh... Et congeler euh... Je ne suis pas fan de soupe congelée, parce que je trouve que ça res... quand on dégèle, ça remet beaucoup d'eau, enfin voilà, je ne suis pas hyper fan. Mais euh, à voir effectivement si le le gain euh, gasp... et, et, et, voilà. voilà Nous, on avait voulu montrer ça pour deux raisons. C'est qu'énormément euh, de gens nous achetaient des sachets et on avait une petite partie des gens qui nous disaient « Oui, mais bon, euh, des sachets, l'environnement, ouais, euh, zéro déchet. » des... Donc, il y a oui. deux solutions. Un, il y a des sachets qui sont réutilisables, qui sont oui. en zip. OK, mais bon, il faut les relaver. Mais bon, si on ne veut pas chaque fois, parce que ça, évidemment, quand c'est fait, ben, pombelle, ouais. on jette le sachet. Oui, oui. Je ne ouais, ouais. pas faire autrement. Donc voilà. Et donc, les, les, les, les boîtes qui sont là, c'est la fonction donc, canistère qui se trouve ici dessus. Ah voilà. Voilà, très bien enclenchée. Euh, précision voilà, quand on fait le canistère, on doit impérativement bien. fermer. Ce que j'aimerais en fait vous montrer, vous connaissez certainement, voilà, c'est la cuisson sous vide. Alors on a mis des cuiseurs sous vide. Pourquoi on en a mis deux Parce qu'il y en a un à 64 degrés, un à 52 degrés parce que poulet et viande. Voilà, on va les sortir et on va les marquer. Pourquoi est-ce que je suis amateur de cela Parce que c'est d'abord très très facile à faire chez soi. Mm -hmm. Il ne faut pas trop les assaisonner parce que ça ne sert à rien. Parce que sous vide évidemment, s'il n'y a pas d'air de, dedans, il faut toujours faire attention de ne pas trop aromatiser, il vaut mieux aromatiser après. Et donc la viande a, cu a cuit 4 heures à 52 degrés, le poulet également à 64 degrés pendant 4 heures. Alors la particularité, c'est que la viande qui sort d'un cuiseur sous vide, ou la volaille, est particulièrement laide. <rire> je vais vous montrer. Ça ne voilà, donne pas du tout envie, c'est ne pas avoir un envie. ciseau. Mais elle a gardé tout sous. Exactement, je vais <rire> la marquer, car... Pardon. Pardon, je vais la marquer... Car sinon c'est vraiment pas pas, tr pas très appétissant de sortir la Alors le plus bizarre c'est qu'elle est cuite. Voilà, on pourrait donc c'est ce qu'on appelle vraiment une cuisson à basse température, fatalement. Et donc maintenant vous allez me dire ok basse température on sait le faire dans n'importe quelle situation, il n'y a pas forcément besoin de ceci. L'avantage en fait de, de la mettre sous vide comme ça à basse température, c'est qu'il n'y a pas de stress. C'est-à-dire que si vous la laissez 3 heures ou 4 heures, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Quand vous cuisez à basse température, elle peut se dessécher, etc. Ici, il n'y a absolument aucun danger. Et c'est là que la magie opère en fait. Vous allez voir. Donc on va simplement marquer la viande. Donc pour moi, un cuiseur sous vide, c'est une conservation, une congélation optimale. Et là, il faut le savoir qu'au niveau de la congélation, on double, voire triple le temps de, de, de, de surgélation. Du poisson, quand vous le mettez au surgélateur, c'est entre 4 et 6 mois, mm -hmm. grand maximum. La volaille, si vous ne l'emballez pas, elle brûle. Vous l'avez oui, déjà oui, vu, elle oui, change oui, de oui, couleur. Oui. Voilà. Donc, effectivement, si on veut conserver convenablement ou ouvrir un sachet convenablement, parce que je, vous avez vu que je suis en train de galérer, voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer mettre plusieurs sachets dans une... Jusqu'à 6 sachets dedans. Donc voilà, ça c'est pour moi une, une, une utilité supplémentaire dedans. Alors, est-ce qu'on a forcément besoin d'un cuiseur sous vide C'est super pratique. Est-ce mm -hmm. qu'on peut le faire autrement Il y a des cuiseurs vapeur. Donc là, quand vous aurez le four, ouais, ouais. je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à tester ce genre mmh. de choses. Euh, voir si vous y, trouvez, vous y trouvez votre bonheur. Mais ça permet d'abord de manger facilement. C'est sain, aussi, il n'y a pas de gras. Elle devient jolie quand même. Et comme ça garde hein. le goût en fait. Oui, ouais. tout à fait. Et donc on ne la cuit pas. Ça c'est hyper important à spécifier. On n'est pas en train de cuire, on fait juste que la marquer. Et c'est ce qui va la rendre un peu sexy et légèrement caramélisée. Donc pour moi, une sous-videuse, je ne dis pas qu'elle doit rester sous le plan de travail comme on parlait de Cook Expert ou des <rire> choses comme ça. Sauf qu'il faut l'avoir plus que pour une simple, euh, une simple conservation. Mais tu parlais de marinade, tu as déjà essayé euh, la, oui, la, la fonction marinade. Il y a une fonction marinade sur la machine. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aspire et qu'elle relâche. Et qu'elle aspire et qu'elle relâche. Du coup, ce, ce mouvement de pompe... Ça s'imprègne bien. Ça fait que ça s'imprègne, tout à fait. On a hâte de goûter. Donc On voilà, il faut imaginer que vous recevez des gens, vous mettez cuire ça à 8 heures du matin, vous sortez la viande à midi, et vous... Mm -hmm. et, juste la snacker. Vous la, vous la, et vous la snacker et c'est prêt. Et normalement, comme elle est là, voilà, le poulet, un petit peu plus longtemps, voilà, mm -hmm. c'est... Euh, et normalement, je la laisse juste reposer une ou... Une petite minute pour ne pas couper directement. Et donc voilà, ça c'est une utilisation supplémentaire. Donc maintenant on va goûter la viande. Oui. Mais alors, pardon. Excuse-moi, l'assaisonnement peut être fait à l'intérieur du sac alors Oui, sauf qu'il faut vraiment doser. Mmh. Parce que justement, ce le, n'est le, pas, pas un défaut, c'est une particularité. Si on met du sel, j'ai mis du romarin, mais si on met du sel et du poivre, le fait de le mettre sous vide et, alors, la, et la cuisson peut vraiment trop salé ou trop voilà. poivré. Moi, je conseille de mettre une petite branche comme on a mis, et alors on peut saler maintenant. Ah non, voilà. Le problème, c'est que si la viande est poivrée, si on la met sur le grill, elle va fumer à mort. En fait, ouais. on va brûler le poivre. Voilà. Voilà. Et si on met de la, du sel, elle va dégorger, pour moi, un peu trop fort. Ah je ouais. conseille vraiment <rire> d'aromatiser avec des ah herbes, de l'origan, du romarin, euh, pas le poulet avec le romarin, moi, je ne suis pas fan. Mais voilà. et, et puis, pour le reste, c'est tout, Vous voyez qui se fait tout seul. C'est incroyable. Ouais. C'est... C'est pas sec. Oui. Et on peut le dire, parce qu'on est chez les ambassadeurs, on est très très transparent. On a commencé la cuisson, on l'a mis dans le cuiseur à 9h30 du matin. Oui. Je ne sais plus quelle heure. Voilà. On le sort après, sans, sans aucun stress. Et on va pouvoir maintenant déguster. Voilà. Ça, c'est une autre utilisation. de. Oula. C'est une, une autre utilisation de... De la, de la sous videuse, alliée à... Qui veut faire le geste <rire> J'étais vu arriver, j'étais oh vu arriver. <rire> ah, <on est> <rire> Je me suis dit, c'est le, le beau moment <rire> <rire> <rire> pour, le, <Voilà. rire> pour le faire. Bon, va, pour, prise, on va juste mettre un peu de poivre <rire> et on va pouvoir goûter ça. <rire> voilà. Premier Allons-y. Vas-y ce poulet Bah souvent le poulet en attendant c'est c'est sec c'est le... du blanc de poulet en plus que tu as mis je pense. Comment tu trouves bah, il n'est pas sec du tout donc. Euh... Mmh. La viande est bonne. Qu'est-ce que tu en penses Un peu sec parce que la, la cuisson la cuisson a très longue mais malgré cela le goût reste bien. Ouais. Le, goût, le goût reste bien. Donc effectivement, c'est un apprentissage. Mmh. Mais voilà, ce qu'on peut faire mais effectivement le poulet reste juteux hein. mmh. Sur ouais. le fait, juste le fait de le snacker, comme t'as dit, c'est le bon mot snacker, juste le fait de le mettre, c'est... Et on peut faire les légumes de la même façon On aussi. peut faire des légumes, les asperges, moi j'ai essayé, c'est assez impressionnant. Ouais. Le seul problème, allez, si je peux donner un petit défaut, c'est la taille de l'appareil. Ouais. Quand a vraiment des asperges blanches, il faut un peu s'arranger quoi. Ouais. Comme ça, voilà il faut voilà il faut, trouver, il, faut trouver son, il faut trouver son petit son petit moment. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup cher ambassadeur de m'avoir aidé pour, euh, pour ces reviews produits. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir et j'ai appris vraiment des choses aussi sur ce que vous avez fait. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, Louane, Anne et Laurent, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, plus de liens dans la description. Merci à toutes et tous, abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao Au revoir. Au revoir.